Oh non non non non ouais oh là je suis choqué, je suis assis normal, fenêtre ouverte, je vois quoi Je vois un chat rentre chez moi et croire aller chez sa mère. Eh hey, dégage mon ref. Oh là c'est un ouf. de casser l'œuf comme ça. Force force. Ça marche pas. Ah La confinement. Vous êtes à trois. Vous n'avez pas le droit. Habitez-vous dans le même foyer. Chanter la bamba à poil sur la grande échelle! Oh non mon dieu, la honte, putain, quelle horreur, pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce que ça fait chier ce coronavirus là, au bout d'un moment tout le monde devient fou ici! 2 mètres de distance, caralho Bon, un jour il y a un mec qui me dit: honte, oh, t'as les seins qui pendent. Bon, ok. Je lui dis, euh, par contre, toi, avec ton sapin de Noël, l'arbre mort à la racine et les boules qui ne servent que de décoration, tu veux qu'on entame le sujet ou ça se passe comment Regarde, je te donne 50 euros si tu mets ça dans la bouche. Pas Everybody make some TikTok Euh, vous savez où Lionel Messi va quand il est malade Il va à la pharmacie Ta gueule Je vais te niquer ta mère Ready go pas vous mais moi le confinement euh... je le vis grave bien arrêtez de vous plaindre là c'est rien à chaque fois ouais mais moi ma meuf elle se maquille pas ouais ma meuf elle met pas de ouais ma meuf ouais ma meuf ouais ta meuf elle a sucé tout paris aussi ça tu le tu, sais ça hello je suis aide-soignante tu veux savoir ce que j'ai sous ma blouse j'ai des couilles meuf je suis c'est ton mec. T'as pas l'impression que j'attends mon innocent <rire> oh, oh shit Oh shit, oh, shit. No. Everybody make some TikTok. caught Steffi. <laughs> Laisse-moi tranquille, j'ai envie d'en acheter, j'en ai envie d'en acheter. je paye, j'ai le droit. Allez, allez, laisse bien, je fais ce que je veux, Aubin. Ah, c'est pour les soirées Netflix Oui, oui, voilà, voilà, Allez, viens, on y va, on avance, j'ai le droit. Bah oui. Surtout dans les yeux, c'est important de se, de se regarder. Euh, bah, je t'ai pas fait de cadeau. Ah bon Pourquoi Bah Parce que tous les magasins sont fermés. Ah oui, c'est vrai qu'en est confinement, il n'y a pas de magasin, tout est fermé. Tiens Il a pas moyen. <rire> Très drôle. Euh, la grosse moule. 3, 2, 1. Ah ouais, ce Corona coronavirus, là, il nous fait chier. Comment Ce coronavirus, corona là, il nous fait chier. Oh putain, tu tousses Je rigole. Laissez-moi sortir, laissez-moi sortir, laissez-moi... Voilà. Maintenant, tu retournes dans le canapé, s'il te plaît, je vais t'amener ton assiette de pâtes. Everybody make some TikTok Oh, oh. Oui. Tu, re tu rentres chez toi, là Bah oui. T'es à pied Bah oui. Tu veux monter bah oui. Tiens. laissez moi sortir, laissez moi sortir, Laissez Voilà. Maintenant tu retournes dans le canapé, s'il te plaît, je vais t'amener ton assiette de pâtes. <rire> oh non non non non. <rire> oh non, non, non, non. <rire> oh non, non, non, non. <rire> Ah c'est la merde c'est de la merde, hein Jeff Il <rire> n'y oh, a pas de sucre. Bon appétit. Mmh. Mmh. T'aimes bien <rire> Mais c'est des papettes de toilette, c'est même clair. C'est une pomme à Non, non, non, non! C'est moi qui vais vous empêcher de sortir! Vous n'êtes pas des voyous, vous n'êtes pas des bandits! Vous faites pas ce que vous voulez, mesdames! Oh! Yo, yo, yo, yo, yo, yo! How do you make that shot? blue, blue! Ça ne changera rien! le confinement euh, reste toujours le même je est toujours euh, dans sa chambre depuis 18 ans je reste confiné pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom Peppa Pig This is my little brother C'est quelque chose Mais moi je sais qu quelque chose que toi tu sais pas beaucoup Si si si si si something.